Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode expert nuisible, saison 2, épisode 2. Déjà, je tiens à vous remercier sur toutes les vidéos que vous m'avez envoyées. Franchement, ça fait plaisir. Et en plus, je m'éclate à faire les montages, à trouver les petits scénarios par rapport à vos questions. C'est vraiment top. J'aimerais essayer de sortir un épisode par mois. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos. Vous avez tous les liens dans la description. Parce que franchement, c'est un énorme plaisir pour moi de partager ça avec vous. C'est aussi votre chaîne. Donc en parlez-en à vos amis. Euh, si vous avez une chaîne YouTube, ça vous fera toujours une petite pub. Si vous n'en avez pas, vous pouvez participer pour le fun, manière de rigoler ensemble. Et toi qui découvre cette vidéo pour la première fois, regarde dans la description et n'hésite pas à m'envoyer une vidéo. Viens partager le petit délire qu'on a entre nous, moi et mes abonnés. Allez, assez parlé, je sais que vous attendez le nouvel épisode. Donc je vous dis bonne vidéo les DD. Oh oh, oh oh, oh oh, Expert Luigi, bonjour. Bonjour monsieur Dédé, un grave problème concernant ma voisine. Ma voisine est venue en panique sonner chez moi pour dire qu'il y avait un rat dans ses toilettes. Donc je suis allé voir, je n'ai pas soulevé la cuvette des toilettes. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je peux faire pour faire fuir le rat de ses toilettes Ok, bon, en premier, tu lèves la cuvette, prends un marteau, et après tu le tabasses J'ai tout fait ce que tu m'as dit, rien n'a marché, j'ai juste tiré la chasse d'eau, et le rat est parti euh, dans les égouts. Voilà plus de rats, plus de problème. Merci quand même, monsieur Dédé Ah ouais Le coup de la chasse d'eau, je n'avais pas pensé. Expert nuisible, bonjour. Salut Dédé, j'ai une question pour toi. Euh, je voulais savoir, euh, une portée de rat, combien de petits ça peut faire Très bonne question. Alors, une rate peut avoir entre 8 et 11 petits par portée. Non Ah oh, la vache Enfin, à oh, le rat Expert nuisible bonjour Salut Dédé Dis-moi, j'avais une petite question Les frelons asiatiques, ce sont des soldats du ruban rouge Alors, euh, comment te dire Je dirais plutôt que ça fait partie des rubans jaunes. <truits> Expert nuisible bonjour Hello mon petit Dédé frelon J'ai une petite question pour toi aujourd'hui. J'ai un ami qui a un restaurant. Il a découvert des barates germaniques dans son frigo. Comment s'en débarrasser Tranquillement et biologiquement pour ne pas contaminer toutes les denrées alimentaires qu'elle a dans sa chambre froide. Ok, alors, pour une grosse infestation, en premier temps, il faut un traitement de choc. Run for your life, I'll cover you. Et en deuxième temps, un traitement de fond. Expert nuisible, bonjour. Salut Dédé, dis-moi, j'avais une petite question de la part de Tokyo. Elle me demande... Comment on fait pour participer à l'Espère nuisible? Alors, Berlin, c'est facile. Tu diras à Tokyo, en premier temps, on s'abonne à la chaîne en cliquant sur le logo. Après, tu regardes la vidéo du haut qui va tout expliquer. Tu peux regarder aussi dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Et après, pour finir, tu peux regarder la vidéo du bas, ça soutiendra la chaîne. Allez, à bientôt!